Bienvenue. Je m'appelle Bruno Guillet et je suis secrétaire général adjoint, je m'occupe essentiellement des finances. Voilà, je suis dans, dans mon bureau, je suis au deuxième étage, ce sont des anciennes chambres militaires qui ont été transformées en bureaux, beaucoup de cartes évidemment de, de l'Afrique et du Sénégal en particulier, et également Agrémenté d'une vue absolument superbe. Souvent, on pourrait être distrait par les pêcheurs qui viennent pêcher au ras de la côte. Mais malheureusement, le, le, le, le travail nous, nous remet tout de suite dans la dure réalité. J'avais un collègue de, de l'école de comptabilité que, que je connaissais bien. Il m'avait dit que je devrais passer le concours de ministère des Affaires étrangères. C'est un petit ministère, mais, mais sympa au niveau de l'ambiance et surtout au niveau du travail diversifié. Et c'est comme ça que, entre autres, j'ai passé le concours du ministère des Affaires étrangères. J'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui m'a dit un jour, il m'a dit, Bruno, tu sais, euh, tu devrais demander une mutation à l'étranger en tant que comptable. On manque de comptables confirmés et on a besoin de gens comme toi. Et ça, quand même, quand on vous dit qu'on a besoin de gens comme, comme toi, c'est quelque chose. Hein. Ça ne paraît pas, mais ça donne quand même un un certain, euh, un certain enthousiasme, quand même. Oui. Le moment du quotidien que j'aime bien, c'est à 13h. Parce qu'à 13h, on dirait que le calme revient dans, dans les bureaux, dans les couloirs, etc. Et très souvent, ça me permet de, de faire ce que, ce que je n'ai pas pu faire euh, dans la matinée. Une note, un certificat administratif compliqué. Ces documents à rédiger euh, nécessitent quand même une, une certaine... Euh, tranquillité quoi c'est pas vraiment un objet c'est plutôt une condition de travail et c'est l'ambiance de travail ça ça m'intéresse beaucoup j'ai remarqué que une bonne ambiance dans un service le travail se fait tellement plus facilement et j'ai toujours consacré quelques minutes à désamorcer un départ de mauvaise ambiance quand c'est possible bien sûr j'ai effectivement donné pour ce ministère mais ce ministère, honnêtement, me l'a bien rendu. Ma carrière a été pleine de rebondissements, ce qui m'a amené, évidemment, là où je suis aujourd'hui, pour terminer ma, ma carrière bien remplie.